Bonjour tout le monde. Nous devrions être dimanche matin. Content de vous revoir. Il y en a qui sont à la maison, en voiture, peu importe la façon que vous m'écoutez. L'important, c'est qu'on a un contact ensemble. Et aujourd'hui, je vais partager des choses avec vous. On a commencé sur les quatre géants que David doit rencontrer. On va étudier les noms. Mais dans le contexte, on a vu deux exemples majeurs. Celui de Joseph. Et euh, Joseph, euh, on a beaucoup de leçons à tirer de Joseph et de David aussi. Alors, restez avec nous. Tout euh, ce temps-ci, on va apprendre des choses, puis on va appliquer ça dans nos vies, puis on va prospérer dans le Seigneur. Eh bien, je sais que le monde, et même certains chrétiens aujourd'hui, sont dans la confusion, dans l'incertitude. Mais ce n'est pas nécessaire, parce que je vous rappelle que Jésus est avec vous, et qu'il est notre paix, et que nous devons simplement être avec lui, et si nous sommes avec lui, nous pouvons avoir la paix. Donc, je vous rassure que Dieu est au contrôle de tout, et euh, allez toujours voir sur le site mcigc.ca pour avoir des nouvelles de l'ouverture de l'Église, comment on va faire, où on est en train, on travaille très fort pour être en train de savoir comment on va réouvrir et la bonne façon de faire tout en respectant les lois, mais faisant que ce soit une belle expérience. Alors, on va rentrer un peu dans, dans l'étude. On a parlé de Joseph et juste... Deux choses, l'ennemi ne peut toucher ton présent et ton futur, mais il ne peut pas toucher ta destinée. Je pense que ça, ça devient clair, que peu importe ce qui arrive, des fois, euh, nos plans ne fonctionnent pas, mais son plan, lui, oui, toujours. Et je parle à quelqu'un en disant ça. Quelquefois, nos plans ne fonctionnent pas, mais même notre échec fait partie de son plan à lui. Et Rassurez-vous, il va faire arriver votre destinée. Et l'autre chose qu'on a parlé aussi, c'est que Dieu utilise même le mal pour le transformer en bien, et pour votre bien. Donc, euh, c'est une, une grande joie pour nous de dire que même si ça va mal et les gens nous veulent du mal, Dieu va s'en servir pour que ça tourne au bien. Mais il y a une période que oui, ça fait mal, mais Dieu le change pour que ça fasse du bien. Ensuite, on parle de David. On a parlé de David qui était fatigué, ça vous arrive d'être fatigué aussi, des fois moi aussi. Et quand on est fatigué, on avait vu tous les symptômes de la fatigue et comment des fois il faut juste une bon, bonne nuit de sommeil. Et d'autres fois c'est d'autres choses. Dans les autres prédications, on a parlé des remèdes, de ça. Et que c'est son équipe qui a vaincu euh, en fait les quatre géants, donc qui entraînait. on a vu les, les leçons de ça. Et qu'on va faire un peu, dans les, cette semaine, ou même la semaine à venir, euh, la signification des quatre euh, noms des géants. Et qu'est-ce que ça veut dire pour notre vie, et comment ces noms-là, les géants, les obstacles, les, les difficultés, résument aussi notre vie. Et on va voir ensemble, que qu'est-ce qu'un géant? La définition d'un géant. En fait, c'est tout ce qui nous, qui nous retient dans la crainte, parce que le géant, inspire la crainte. Qu'est-ce qui vous inspire la crainte et qu'est-ce qui vous paralyse? Pensez à ça quelques instants. Vous avez une crainte, vous craignez que, il y en a c'est la maladie, le travail, l'argent, les finances, la famille. Qu'est-ce qu que vous craignez, le futur? Qu'est-ce que vous craignez? Israël disait que, il disait, nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. On sent comme ça quand, on sent qu'ils sont tellement, le problème est tellement grand et Dieu est tellement petit. Et il faut, par la parole de Dieu, que Dieu devienne grand et ton problème petit. C'est là que tu vois, les, tu vois la gloire de Dieu. La deuxième chose aussi, c'est peut-être euh, ce que tu ne peux, et quelquefois même ne veux pas changer dans ta vie, qui devient une grande obstacle, qui veut détruire ta vie. Mais Dieu veut s'en servir, veut se servir de ce problème-là, et ce, problème ce géant-là, pour te faire arriver à ta destinée. Final. Donc, on va voir euh, qui peut être les Goliath dans notre vie et les quatre façons, quatre façons euh, de s'en libérer. Euh, on a étudié, on a commencé à étudier le premier nom, un des premiers noms des, des géants, c'était Goliath, qui veut dire exil. Et pourquoi c'est important? Parce que, plus dans l'histoire de David, Saül a, a forcé l'exil de David et euh, il a forcé à s'éloigner. Et pourquoi c'est si important? C'est parce que, vis-à-vis -vis de Dieu, c'est la même chose avec notre vie. Il y a des mots qui ont, qui ont marqué ma vie, comme, je vais vous le lire ici, dans Ephésiens 2, verset 12. « Souvenez-vous que vous étiez dans ce temps-là, sans Christ, privé du droit de la cité d'Israël, étranger des alliances et de promesses. En d'autres mots, Dieu ne vous a rien promis. » On était là. Dieu ne nous avait rien promis. Et Dieu promet rien à ceux qui ne sont pas engagés avec lui, qui n'ont pas d'alliance avec lui. Il dit « sans espérance, sans Dieu dans le monde laisse ». Laissez-moi vous arrêter ici. « Sans espérance, sans Dieu dans le monde ». Quel autre endroit qu'il y a, vous connaissez, qui est sans espérance et sans Dieu L'enfer. L'enfer, il n'y a pas d'espérance. C'est fini, tout est réglé. Et la Bible dit « vous étiez là » sans espérance, sans Dieu. Et si vous n'avez pas Christ, vous n'avez pas cette espérance, vous n'avez pas d'alliance avec Dieu, et Dieu ne fait aucune promesse à vous. C'est pourquoi les chrétiens doivent prier pour ceux qui sont sans Dieu, sans espérance. Utilisez l'alliance avec Dieu pour faire entrer d'autres dans l'alliance avec Dieu. Et la Bible dit, « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... C'est la raison pourquoi Jésus est venu. Venez nous ramener au Père. Ce n'est pas pour nous, nous, nous rendre actifs, se servir de nous. C'est simplement nous ramener au Père et qu'on son exemple. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire dans ça? C'est que la Bible dit que nous aussi, on était séparés. En fait, nos, nos premiers parents nous ont vendus et on était exilés de Dieu. Alors, c'est tellement important que vous saisissez ça. Écoutez. Pourquoi, pourquoi il y a tous ces malheurs? Pourquoi il y a tous ces guerres? Pourquoi... Écoutez, sans Dieu, sans espérance dans le monde. Le monde est comme ça aujourd'hui. Il dit, où est Dieu? Mais Dieu n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'on a était, on été était déconnecté d'avec Dieu. Même dans les écoles, un peu partout, même le gouvernement continue de nous déconnecter avec Dieu. Mais il voudrait garder les valeurs, parce que les valeurs de Dieu, c'est les meilleures choses. Donc, ils ne veulent pas Dieu, mais ils veulent ses valeurs. L'ennemi ne veut pas que vous portiez attention à, à ces paroles-là parce qu'il sait très bien que si vous comprenez comme il faut, vous allez courir vers Dieu. Et je vais vous présenter quelque chose de l'ennemi parce que souvent l'ennemi, les gens pensent que l'ennemi c'est le mauvais, c'est le meurtre, c'est le, toutes les, les autres choses que les gens font. Non, je vais vous montrer quelque chose. Euh, que l'ennemi te propose ce que tu veux si tu fais ce qu'il veut. Il te propose ce que tu veux, si tu fais ce qu'il veut. Je vous donne l'exemple de ça. Euh, parce qu'il n'y a rien de mauvais que Satan proposait à Jésus. Rappelez-vous dans la tentation. La tentation, ce n'était pas de faire des choses mauvaises. Euh, il dit, « Deviens Seigneur et je vais t'aider à être le Seigneur. » Et il lui propose seulement une chose, d'enlever les souffrances de sa vie. Enlever la croix de sa vie. Mais ça coûterait votre salut. Parce que ce qui nous donne le salut, c'est la croix. Il me dit à Jésus, je vais te donner le royaume, je vais te donner ce que tu veux, mais passe pas par la croix. Laissez-moi vous le lire, dans Luc 4, verset 5. Le diable je te donnera toute cette puissance et la gloire de ses royaumes. Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ses royaumes. Car elle m'a été donnée. Par qui? Qui a donné ça à Satan? À le premier Adam. Et je la donne à qui je veux. » Et maintenant, il voulait le donner à Jésus en échange de son obéissance. « Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera à toi. » Jésus répondit naturellement, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Hum. » Reste avec moi quelques instants, mais qu'est-ce que ça veut dire? L'ennemi veut toujours enlever la croix de ta vie, enlever la souffrance, enlever les conflits, enlever toutes ces choses-là pour te dire, que je vais te donner ce que tu veux, mais arrête de suivre le Seigneur. Je vais te donner ce que tu veux, mais, mais arrête l'Église, arrête de construire, arrête de prier. Et il négocie le prix de ton âme. Il va te donner le succès, il peut te donner la gloire, il peut te donner la puissance, il peut te donner une position importante à, mais arrête d'aller à l'église. Arrête de servir le Seigneur. Tu as juste à mentir un peu. Qui est le père du mensonge? Satan. Tu as juste à voler un peu. Tu es juste à, à, à tricher un peu. Puis je vais te donner ces choses-là, mais oublie ça. Pas, exagère pas avec Dieu, là. Ne meurs pas toi-même. Non, non, non, non, non, non. Quand la Bible dit, euh, tu, tu peux tout, mais Satan a toujours cité à moitié les choses. Il dit Tu peux tout et accomplir tes rêves. Sauf qu'il faut que tes rêves soient de faire la volonté de Dieu et dans la volonté de Dieu. Et non pas juste n'importe quel rêve de toutes tes ambitions tu peux avoir. Et, le vrai message, c'est Tu peux tout par celui qui te fortifie. Mais. Faites attention, gardez toujours ça dans le contexte de la parole, dans quel contexte Paul parlait de ça. Je peux être, je peux être dans l'abondance, je peux être dans la disette, je peux tout faire dans la volonté de Dieu. Attention de sortir les versets hors de contexte. Toute l'histoire de Jésus est de nous ramener au Père, de nous ramener à l'origine. Il nous assure la paix la joie, la réconciliation avec le Seigneur. Donc, Goliath, c'est l'exil. Et la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui t'éloigne de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche d'être 100% consacré à Dieu? 100%! Hein, il y a plusieurs raisons. Ces raisons-là peuvent se donner des Goliaths dans ta vie. Il y a sept, au moins sept Goliaths, ou sept raisons, qui pourraient t'empêcher d'être totalement dédié au Seigneur. Et je vais te nommer un après l'autre. La part de tes parents ou la part de tes enfants ou tes amis, qu'est-ce qu'ils vont penser si tu te donnes au Seigneur, si tu suis Seigneur comme ça Ou encore, deuxième, l'ignorance de la parole, parce que tu ne connais pas la parole, tu ne peux pas profiter de la parole. Ou encore, l'influence des autres. Quelqu'un que tu admins, des gens autour de toi qui qui t'impressionne et que tu veux impressionner. L'autre, mauvaise expérience religieuse, que j'ai déjà eue moi-même. Moi, je voyais les gens religieux comme, eh, tiens-toi loin parce que c'est jamais bon. L'autre encore, l'orgueil de la vie ou les biens matériels qui deviennent ton seul but. Dieu n'est pas contre le fait d'avoir des biens matériels, tu peux en avoir en abondance. Mais si c'est seulement ça ton but dans la vie, alors ça devient ton Dieu. Si tu n'as pas de but spirituel, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et le dernier que je peux vous mentionner, le plaisir du monde et ses convoitises. Et ça, c'est... j'ai dit le dernier, c'est l'avant-dernier. Et ça, ça fait partie de toutes ces choses-là. Pourquoi t'éloigner de Dieu? Pourquoi? Parce que Dieu, c'est la source. C'est la vie, c'est la joie, c'est la paix, c'est la victoire. C'est la vie éternelle. Mais il y en a un qui est surprenant. Le dernier que je veux mentionner surprenant, c'est la bénédiction de Dieu. Ça peut t'éloigner de Dieu. Quelqu'un dit Comment la bénédiction de Dieu ne peut pas m'éloigner de Dieu Oui, la bénédiction de Dieu peut t'éloigner de Dieu. La famille qui prend la place de Dieu, au lieu que ce soit une famille qui sent Dieu. Hmm. Ça peut être un travail. Qui, qui, qui a l'air d'une promotion, mais qui prend tellement ton temps que tu n'as aucun temps de servir Dieu, ni de prier, ni de, de t'approcher de Dieu. Tu vois comment les bénédictions peuvent donner un piège et peuvent même t'éloigner. Des gens, des fois, disent Ah, oh, si seulement j'aurais quelqu'un à ma vie, rentre quelqu'un à sa vie, et, et les deux s'en vont dans l'horizon, oubliant le Seigneur. Allons plus loin. Qu'est-ce que ça te donne? Votre vie devient vide, rempli de douleurs, de blessures. Après un certain temps, la vanité recommence dans votre vie. Des émotions négatives qui t'envahissent et tu n'arrives pas à t'en défaire. Ou encore, un événement qui, qui euh, te surprend et tu ne sais pas comment réagir. Ça peut être euh, des fois des situations qui t'embarrassent et tu ne sais pas comment les régler. Ou une circonstance qui te dépasse et qui est hors de ton contrôle. Ou une crainte qui t'envahit et tu ne contrôles pas. Une dépression qui ne veut pas partir. Pour chrétien, quand tu es déjà chrétien, des fois c'est un refroidissement. Tu continues à faire les mêmes choses. Tu vas à l'église, tu fais beaucoup de choses, mais il y a un refroidissement. C'est comme l'apparence. Tu peux chanter, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux sembler servir le Seigneur, mais au fond, tu déconnecté d'avec le Seigneur. Tu deviens indifférent. Ta vie de prière est rendue à nul. Mais tu es toujours actif parce que ça, ça paraît. Tout cela étouffe la parole de Dieu. Tu ne penses même plus à l'éternité. Tu penses juste à maintenant, le monde ici. La réalité à toi, c'est le monde. Mais ce n'est pas ça. La réalité, c'est Jésus. Et Jésus doit être ta passion, ta source et ton objectif. Les quatre choses que tu dois faire pour les vaincre, premièrement, pour te fortifier prends courage, et prendre courage, c'est la même. Fortifie-toi et prends courage qu'avait dit à Josué. Aujourd'hui, c'est la même chose. Devant le géant, devant les impossibilités, devant toutes ces choses-là qui viennent te refroidir et t'éloigner de Dieu, fortifie-toi et prends courage. Comment? Premièrement, nourris-toi de la parole de Dieu qui te donne la foi. Nourris-toi pas de toutes les nouvelles, les mauvaises nouvelles, ce que les gens disent, la parole de Dieu qui te donne la foi. Ensuite, deuxièmement, abreuve-toi de l'Esprit de Dieu qui te donne la force en faisant des prières ferventes. Reviens à la prière. Troisièmement, entoure-toi de gens qui combattent pour et avec toi. Pas toujours des gens qui t'éloignent, qui te parlent d'autres choses, que quand tu leur parles du Seigneur, ils il trouvent ça long. Dernière, revêt-toi et prends courage pour agir au nom de Jésus en déclarant des promesses de ta vie. Est-ce que tu déclares des promesses dans ta vie? Pour certains des Goliaths, c'est le passé. Oh, j'ai beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Le passé, restez avec moi. Nous avons tous un passé. Un passé, c'est comme une valise avec des bonnes et des mauvaises choses dedans. Mais à moins de savoir quoi faire avec le passé tu ne peux pas vivre un beau présent. À moins de savoir quoi faire avec ton passé, tu ne peux pas vivre un beau présent. Hum. Ton, ce que tu sais faire avec ton passé détermine la qualité de ton présent. Tu ne peux pas vivre heureux dans le présent avec les regrets du passé ou les craintes du futur. Le passé, le passé peut être utile et bénissant, s'il est une leçon pour ton présent, ou il peut être nuisible et même, écoute-moi bien, un instrument de torture, s'il est mal géré. On parle de ton passé. Qu'est-ce que nous allons faire? Quoi faire avec son passé aujourd'hui? Laissez-moi vous donner quelques... Quelques idées qui vont vous aider avec le passé. On dit le passé quoi? Il peut être une bénédiction comme il peut être une malédiction. Réalise que ton présent est né dans ton passé. Ton présent est né dans ton passé. Mais ta destinée est née dans l'éternité. Ton présent est né dans ton passé, mais ton éternité est née dans ta... Dans ton éternité. Tu peux créer ton futur, mais, mais pas ta destinée. Tu dois la découvrir, ta destinée. Ton futur est dans le temps. Euh, ton futur est dans le temps, mais ta destinée est dans l'éternité. Laissez-moi vous lire un verset pour vous aider à, à bien comprendre ce que je viens de dire. Éphésiens 1, verset 3. « Béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En Dieu, nous avons été élus avant la fondation du monde. Ma destinée, avant même la fondation du monde, j'étais là, tu étais là. Imagine quel âge que tu as. Tu n'as pas l'âge de ton corps, tu as l'âge de ton esprit. Élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. » « Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange et à la gloire de sa grâce qui nous a accordés en son bien-aimé. » Et l'autre verset reste avec moi. Dans Ephésiens 2, verset 10, « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, car Dieu nous, des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, ma destinée, je dois la découvrir, pas la construire. » la différence entre votre futur et la destinée. Dans ton temps, ton temps présent est né sous forme de semences qui viennent de ton passé. Comme des rêves, des plans, des paroles, des influences, des informations. C'est toutes des semences. Mais cette semence-là, cette, cette semence-là est juste un potentiel. C'est des potentiels. Mais ta décision concernant relation, études, travail, sentiment, et toute semence, ta décision, c'est l'acte de planter cette semence à l'intérieur de toi pour ton futur. Ça l'active, la semence, pour ta destinée. Comme ton futur commence dans ton présent, par tes décisions, par les choses que tu penses, ton pensée... Viens visiter ton présent, on appelle ça un souvenir. Tout le monde en a eu des souvenirs. Avez-vous un souvenir? Ton passé peut affecter de trois façons. Il peut être bon et vous faire du bien et vous réjouir. Il peut être utile et devenir une leçon pour que vous deveniez plus sage. Il peut être mauvais et te rendre mélancolique et vous ramener et vous faire vivre le passé dans le présent et vous rappelez vos erreurs, vos péchés, vos injustices qui vous ont blessé ou que vous avez blessé d'autres. Cela produit la souffrance et le tourment comme des regrets et des remords dans ta vie, dans ton présent, mais c'est ton passé. Et la difficulté, c'est que vous ne pouvez pas revenir en arrière et défendre les choses. Alors, vous faites quoi? Bien le temps a un sens unique. Le temps a un sens unique. Il passe. Personne ne peut revenir. Ce qui te rend comme une victime de ton passé. Mais tu dois appeler, tu dois apprendre à gérer ta vie de façon et ton passé de façon à ce que tu puisses être heureux aujourd'hui. Et rappelle-toi, ce n'est pas seulement ce que tu as sommé dans tes pensées, dans tes rêves. Que tu vas récolter, tu vas récolter ce que d'autres sèment aussi en toi, parce que les paroles et les désirs des autres peuvent semer des choses en toi négatives, donc tu dois apprendre à nettoyer ton jardin. Mais encore plus important que ton futur, c'est ton éternité. Mais ta destinée est cachée en toi. Toute semence a une destinée, comme un pépin de pomme cache un arbre. Et à l'intérieur de toi, il y a une destinée glorieuse, extraordinaire, mais qui peut se manifester seulement quand le grain de blé meurt, alors l'arbre peut fleurir. C'est ce que Jésus nous enseigne. Tu peux réussir ton futur et rater ta destinée. Tu peux réussir dans la vie et rater ta vie. Le mot destinée veut dire conçu pour tel usage ou pour tel destinataire. Comment découvrir ta destinée? Écoute bien ceci. Acte 3, verset 19, « Repentez-vous donc, convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part de Dieu. » Oh, Gloria, vous avez besoin de temps de rafraîchissement, on a besoin de tout ça dans la vie. Et qu'il soit, qu'il, la Bible dit, « Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Écoutez, vous êtes appelé à rencontrer Jésus dans votre vie. Si vous ne pas rencontré, vous ne pas accepté, vous ratez votre destinée. Même si vous avez du succès, vous avez des compagnies, vous avez euh, des maisons, vous avez des... Si vous manquez votre destinée, vous manquez tout. La destinée est une personne qui vient à toi sous forme de semence, qui est la parole de Dieu dans Jean 1.1. La Bible nous parle que Jésus est la parole de Dieu, qui est une semence. Mais Colossiens 1.25 dit... C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous. Afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tous les temps, de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. À qui Dieu voulut faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savons en Christ, en nous, l'espérance de la gloire, ma destinée cachée en Jésus. Tu as le choix de, de suivre ta destinée, ou de la rater. Et des fois, Satan peut te proposer un futur qui te semble un succès, mais te faire rater ta destinée éternelle, et là tu es perdant. Tu as le choix de suivre ou non la volonté de Dieu. Ta décision pour Jésus détermine ta destinée éternelle. Aussi, de façon très vite, je fais ça très vite. De se libérer de son passé. Le premier, c'est le sang de Jésus, qui efface et met fin au péché dans ta vie. Ça met fin à son existence spirituelle, sa condamnation. Proverbe 28, 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les laisse obtient miséricorde. Accepte de confesser Jésus comme ton sauveur et tu vas voir la différence. » Un Jean 1, vient a dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Entendez ce que Dieu est en train de vous dire. Et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, bien nous le faisons menteur parce que tout le monde a péché, tout le monde a péché. On a tous besoin de venir à Jésus, seulement lui, son sang efface les péchés. Et la Bible dit, sa parole n'est point en nous. La deuxième chose qui va nous aider une fois que le sang nous a levé, c'est la repentance. Ça met fin au regret et à la continuité du péché. Le mot « repentance » veut dire se détourner, demander à Dieu de l'aide, lui faire confiance, prendre la décision de mettre fin à ce qui faisait mal aux autres ou fait mal à nous-mêmes. Dans acte 3, 19, dit « Repentez-vous, convertissez-vous. » Que vos péchés soient effacés, afin qu'un temps de rafraîchissement, comme nous avons lu tout à l'heure, vienne de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné. Jésus-Christ, comprenez ce que je suis en train de dire. Le troisième, c'est le pardon. Oh, je sais on aurait pu prendre chacune de ces choses-là, mais j'aime mieux vous le donner tous comme ça et vous faire méditer là-dessus. Le pardon, ça met fin au lien qui nous retient au passé, avec les souffrances, et nous libère de ce passé-là. Pardonne ceux qui t'ont blessé, pardonne-toi aussi d'avoir blessé les autres. Laisse en arrière ce qui doit être en arrière. Le passé ne doit pas être dans ton présent, ni le futur dans ton présent. Le futur est, dans, est sous forme de semence. Elle qui craigne le passé, regrette. craignent le futur, pardon, regrette le passé. Le dernier réconciliation. La Bible dit si cela est possible, de vous réconcilier avec tout le monde, de ne pas garder rancune. Et si on peut réparer, qu'on puisse réparer. Sinon, Dieu vous a pardonné. Allez de l'avant. Vous avez la foi, mais est-elle activée? Est-elle activée? Est-ce que Jésus est toujours vivant pour vous? Est-ce que vous êtes toujours... C'est la grande question. Je vais faire la prière avec ceux aujourd'hui qui voudraient se réconcilier avec Dieu et connaître la paix. Connaître, Avoir l'assurance de la vie éternelle. Priez avec moi. Dites-lui, Seigneur Jésus. Allez-y. Priez où vous êtes. Dites-le avec votre cœur. Entre dans mon cœur et sois le Seigneur de ma vie. Demande-lui sincèrement. Et à partir de maintenant, enseigne-moi à vivre comme un enfant de Dieu. Pardonne mes péchés et sois le Seigneur. Et dirige-moi au nom de Jésus. Amen. Vous avez été exilé, la Bible dit, si vous avez fait la prière, vous avez reçu Jésus, eh bien, il va commencer à vous conduire. Et chaque jour, vous allez apprendre de nouvelles choses. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur et confesse de ta bouche que Jésus est le Seigneur, tu seras sauvé. Donc, si vous avez fait ça, Dieu dit, je te pardonne pour une, un nouveau départ. La Bible dit, nous a, Moïse, le premier géant, était, il nous a exilés. Et des fois, le passé, on, on est pris par le passé. Et, et les choses du passé, comme euh, Adam qui avait péché, qui nous avait mis en mauvaise position, Jésus est venu nous restaurer, mettre le passé en arrière et nous donner un nouveau commencement. Et je vais vous dire aujourd'hui, Dieu veut mettre votre passé en arrière et vous donner un nouveau commencement. Prenez-le dans votre cœur. Je prophétise sur vous un nouveau commencement. Je brise tous les liens que vous avez avec le passé. Que dans le nom de Jésus, recevez la vie. Le Seigneur qui vous donne la vie maintenant, dans le nom de Jésus. Et on se voit bientôt. Restez toujours à l'écoute de MCIGC. Que Dieu vous bénisse abondamment. Wow! Quel message bénissant! J'aimerais féliciter toutes les personnes qui ont dit oui à Jésus. Et si tu fais partie de ces personnes, je t'inviterais à regarder cette vidéo parce que l'Église aimerait ça t'aider dans ce nouveau commencement pour toi. Donc, on écoute ça. Si vous êtes nouveau et avez dit oui à Jésus aujourd'hui, cliquez sur l'onglet « J'ai dit oui à Jésus ». Rendu sur la page, cliquez sur le bouton « Donner mes informations ».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 croyez-moi, ça va avoir un impact. Dieu a quelque chose pour vous et Dieu veut connecter avec vous. C'est vraiment incroyable la décision que vous avez prise et on est heureux avec vous. C'est ce qui conclut notre assemblée d'aujourd'hui. On est vraiment béni de toute l'équipe qu'on a, de toute l'équipe technique qui travaille derrière ce vidéo, de toute l'équipe de MCI Canada qui nous amène un contenu à chaque semaine. Vraiment, merci beaucoup. Je vous laisse avec une louange pour être certain de rester connecté avec la, la présence de Dieu. Et si vous voulez rester connecté toute la semaine avec de la musique qui nous embarque dans une présence incroyable, je vous invite à aller sur Spotify et à aller suivre la page de MCI Canada. Je m'appelle Stéphane Touin et je vous souhaite une excellente semaine.